Trois logiciels pour faire des pop-up, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, en fait on va voir le troisième logiciel. Nous avons déjà vu sur des précédentes vidéos, sur deux précédentes vidéos, comment faire un pop-up avec euh, System.io. Nous avons vu également comment faire un pop-up avec Bloom. Je vais maintenant vous montrer comment faire un pop-up avec Active Campagne. Donc, j'ai utilisé System.io pendant quasiment toute mon activité. Je suis passée sur Active Campagne il y a à peu près euh, un mois et demi. Alors, j'ai pas eu le temps de le maîtriser parce que très sincèrement, c'est une machine de guerre. Euh, je pense que je ne le maîtrise toujours pas et quand je le maîtriserai, je vous ferai un tuto complet. Mais en tout cas, je sais faire des pop-up, actuellement le pop-up qu'il y a sur mon site internet, eh bien, c'est tout simplement euh, celui qui est sur ActiveCampaign. Donc, euh, ActiveCampaign, je n'ai pas l'accent, euh, je ne suis pas très forte avec les accents, hein, surtout l'accent anglais. Euh, donc, je vais vous montrer rapidement quand on arrive donc sur mon site internet rapidement en fonction du site voilà là on est sur mon site internet normalement au bout de quelques secondes il euh, y a un pop-up qui apparaît alors je l'ai déjà vu aujourd'hui je l'ai déjà supprimé donc il est possible euh, qu'il n'apparaisse pas je vais juste faire ça il va apparaître vous allez voir Voilà, là c'est le pop-up que j'ai déjà créé avec ActiveCampaign. Euh, je vais vous montrer comment on crée ça aujourd'hui. Euh, Celui-ci est donc relié avec tout ce qui est système de mail sur ActiveCampaign. Donc quand on est sur ActiveCampaign, je ne vais pas vous montrer comment paramètre le logiciel. Ce sera le sujet d'un très gros tuto complet d'ici quelques semaines. Donc vous allez ici sur le côté, vous allez dans site. Dans site, vous allez cliquer sur formulaire. Donc ici tout simplement on va aller créer un formulaire on va, et vous avez différents types de formulaires formulaire flottant, les formulaires euh, modales, les formulaires vous savez qu'on met au milieu en barre, enfin tout en haut en barre plutôt Et formulaire en ligne, il me semble que nous c'est un modal dont on a besoin, euh, je crois que c'est le mot ça, le modal Donc là on va tout simplement marquer test et on va prendre modal quand on prend ici, vous avez choisi le style, vous allez choisir ici l'origine, le site internet puisque l'avantage campagne c'est qu'il va être capable d'aller récupérer aussi des données de visite sur de, des personnes qui vont aller sur votre site internet, donc c'est intéressant. Ici l'action, donc on peut avoir plusieurs actions, moi par exemple, lorsqu'une personne... Euh, s'inscrit, j'ajoute un tag donc en fait je l'ajoute tout simplement à une liste et ma liste c'est tout simplement ma liste prospect vous pouvez ensuite rajouter euh, plusieurs actions, euh, s'abonner à une liste de mails etc euh, ça c'est à vous de le déterminer avant. Euh, contrairement à système io où on va faire quelque chose de très simple, sur Active ActiveCampagne on peut vraiment vraiment Vraiment faire des choses très compliquées, très très poussées à l'extrême. Euh, je vous dis, je ne le maîtrise pas encore, mais je suis en train. Donc là, on va tout simplement le créer. Et on va arriver sur la page qui va nous permettre de faire toute la, la décoration en fait de ce pop-up. Donc vous voyez, là, on arrive sur un, un, un pop-up qui est vraiment, vraiment très très simple. Euh, je ne sais pas si on peut faire tout simplement une redirection vers, on va voir, pour que ce soit bah, comme sur le reste. Donc là, vous voyez, il nous fait une simulation sur le site internet. On va reprendre le texte qu'on avait fait euh, sur, sur les deux autres pop-up pour rester à peu près dans le même esprit. Euh, et ensuite on va essayer de tout simplement le modifier. Donc euh, le texte que moi j'avais mis en haut sur euh, les autres pop-up c'est celui-ci. Donc là vous voyez, vous cliquez dessus et contrairement à Systemion on le modifie pas ici, on le modifie ici. Donc, euh, ici voilà, euh, donc pareil ici, si vous cliquez sur ce texte là, vous voyez qu'il apparaît ici et que vous pouvez le modifier ici. Voilà, euh, ici par exemple, donc là, pareil pour le bouton euh, soumettre, euh, envoyer, vous pouvez y laisser soumettre, c'est à vous de le modifier. Ensuite, on va passer à toute la partie déco. Euh, ici vous pourriez choisir que ce soit juste un texte Ici un texte avec une image à côté Ici euh, une image en haut et on va garder celui-ci Et ici, oh j'aime bien avec l'image au milieu aussi On va garder celle-ci euh, Donc comme ça on va déjà faire l'arrière-plan qu'on va modifier Nous on va mettre un arrière-plan noir euh, Et ensuite ici la couleur de la police on va le laisser en blanc On modifiera la couleur du bouton euh, on va descendre ici la police en général j'ai tendance à utiliser la même mais ici comme vous pouvez le voir il n'y a pas beaucoup de police donc euh, on va faire celle-ci ici vous avez euh, la largeur qui se trouve la hauteur en fait du, du pop-up testez la en fonction de ce que vous voulez ici le fond est noir le pop-up est noir donc c'est pas top euh, L'arrière-plan, ici, vous voyez que c'est les arrière plans des, des petits boutons. On va juste aller modifier ici la couleur de la police. Donc, ici, on est ici. Hein. Contribution, en fait, si, euh, c'est tout simplement le, le, prénom, le nom et l'adresse email. D'accord Donc, vous pouvez choisir la couleur de l'écriture, la laisser en noir et tout. On parle bien de cet espace-là. Ensuite, quand on descend, hop, ici, on a la couleur du bouton. Donc, pour ma part, vous connaissez mes couleurs. Vous savez que c'est du jaune et du noir Et ben Voilà je m'étais trompée La couleur de la police on peut le laisser noir La couleur de la bordure euh, c'est à vous de décider s'il y a une bordure ou pas Là comme j'ai choisi la couleur noire on le voit pas et ensuite vous avez la possibilité ici de mettre un petit CSS, si vous ne vous y connaissez pas, ne vous en occupez pas. Donc ce qu'on va faire c'est par contre changer la couleur du fond, parce que euh, là bah, avec le noir on ne la voit pas beaucoup et, euh, et ce n'est pas top. Mais par exemple si je mettais ce rose là, vous voyez que la couleur elle est comme ça. Euh, ok, ensuite on va cliquer sur l'image pour aller modifier l'image. Ici j'ai quelques images enregistrées donc on pourrait garder celle-ci. Ou tout simplement ajouter un fichier à nouveau aller chercher euh, la même image que j'ai choisi pour les autres donc on va tout simplement ici cliquer pour ajouter l'image voilà qui va se rajouter d'elle-même donc ça aurait été plus joli effectivement euh, avec un fond noir et un fond de couleur bref dans mes couleurs c'est vraiment juste pour vous montrer donc en ce tout ce qui concerne la visibilité, vous l'avez là, d'accord euh, Tout ce qui est décoration, on va dire, du pop-up Dans les options, vous les avez ici Donc option euh, modale, effet d'animation, euh, effet initial, c'est-à-dire quand il va s'afficher euh, Le délai, avant qu'il s'affiche, euh, moi j'aime bien mettre un petit délai ou etc Mais voilà, euh, vous n'êtes pas obligé. La validité, donc masquer après interaction, donc si la personne a interagi, ça veut dire qu'elle a rentré son prénom et son nom, vous pouvez définitivement le masquer, euh, masqué après interaction, afficher une fois plus masquer, voilà c'est à vous de choisir à partir du moment où la personne a interagi avec le poste, quand est-ce qu'elle le voit, ici c'est le champ, est-ce qu'on rajoute le champ prénom, il est actif vous voyez, et le champ adresse, euh, numéro de téléphone n'est pas actif, on pourrait... Euh, le rajouter, il suffit de cocher ici si vous voulez que ce soit obligatoire quand on descend ici vous voyez que après l'envoi on a plusieurs possibilités, donc quand la personne a rentré son prénom et son adresse email il y a plusieurs possibilités soit on affiche tout simplement un petit message merci qui se mettra dans ce petit carré et il y a juste marqué merci vous vous êtes inscrit soit vous pouvez décider de le renvoyer vers une Personnalisée, c'est ce que je vous recommande euh, sur cette page vous allez bien marquer que euh, bah, c'est soit le, le, votre cadeau directement soit une page de remerciement soit une page de, euh, euh, de, de prise de rendez vous ou autre ici vous voyez que j'ai en nouveau on me propose les actions donc il y a toujours le tag prospect et par contre euh, ici euh, donc ça c'est autoriser les champs vierges il me manque un petit truc que de camoufler ça parce que je suis sur l'option payante donc théoriquement on peut absolument et entièrement camoufler ce ça et voilà ici vous avez marque blanche et moi je fais ça parce que ben voilà c'est c'est mon site internet et mon but c'est pas de faire de la publicité d'Active campagne ça je le fais par exemple là je fais la publicité d'Active campagne il n'y a pas d'affiliation aujourd'hui peut-être qu'il n'y en aura pas l'avenir là je vous en parle parce que c'est vraiment le logiciel que j'utilise euh, ici, donc vous avez les options et on a absolument et entièrement tout fini. Quand votre pop-up est fini, vous cliquez sur intégrer. Vous avez un code ici. Vous avez possibilité de prendre le, un petit formulaire sur WordPress. Très sincèrement, vous prenez ce code ici et vous allez le coller sur la page. Je vais vous montrer ça. Euh, alors, on ne va pas le faire avec ce code-là parce que comme je vous dis, sinon j'ai plus mon pop-up qui va afficher, qui va s'afficher. Mais quand vous voyez ici, on descend. Quand vous voyez voilà, qu'ici, on descend. Vous avez euh, par ici quelque part. Voilà, ici. Vous avez un code, un paramètre du code. Donc, j'ai instaur... j'ai collé ici le code. Bon, ce n'est pas le même puisque c'est mon autre code. J'ai collé ici euh, ce code-là. Qui fait que euh, bah, quand les personnes arrivent sur cette page, eh bien, elles ont le pop-up qui apparaît. C'est pas plus compliqué. Par contre, avec ActiveCampaign, vous pouvez aussi prévoir euh, des mails en automatique. Vous pouvez inscrire une personne à une, à une liste, mettre des, faire des mails en automatique. Euh, vous pouvez vraiment. Euh, tout ce que vous souhaitez imaginer sur votre tunnel, vous pouvez le faire avec Active Campagne. Euh, moi, je suis actuellement suivie, j'ai été suivie avec une personne, je vais être suivie avec une autre personne pour justement maîtriser ce logiciel et euh, au prix qu'il coûte. Parce que euh, si ma mémoire est bonne, je crois que je paye 160 euros par mois. Euh, au prix qui coûte, j'ai vraiment envie de le rentabiliser, sachant que Bloom est gratuit, puisqu'il est compris dans Divi, et que Systemio, si vous prenez l'option gratuite, bah vous payez rien, et que si vous payez, prenez l'option payante, je crois qu'on est à 27 euros. Donc, effectivement, Active Campagne, c'est pour des personnes qui sont plus avancées. avancées je dirais, si vous gagnez aujourd'hui. Euh, au moins euh, au moins 5 000 euros par mois pour pouvoir le rentabiliser et ensuite vraiment pouvoir pousser parce que avec Active Campagne vous allez pouvoir dire oui ben voilà j'envoie je, ceci à toutes les personnes qui ont visité mon site internet vous allez pouvoir dire je relance toutes les personnes qui n'ont pas ouvert leur mail depuis telle période vous allez enfin voilà vous allez vraiment pouvoir faire un travail très très poussé je ne maîtrise pas encore tout mais quand je le maîtriserai, je vous le dirai. Voilà en ce qui concerne ce petit tuto pour faire euh, un pop-up avec ActiveCampagne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Si vous avez un souci technique, vous, commandez, vous contactez soit votre WordPress, euh, soit l'hébergement de votre site internet, soit ActiveCampagne. Euh, il y a une hotline qui est française. Et Pour ma part j'ai eu un souci quand je suis rentrée euh, et donc il a fallu à peu près un mois mais c'est ma faute, hein, c'est parce que je ne regardais pas les mails, j'en servais tellement de spam que je n'ai pas regardé le mail, on m'avait répondu très très vite et à partir du moment où j'ai répondu ça s'est débloqué très très vite. Euh, voilà en ce qui concerne cette vidéo, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous